page 30 page 30 30. Page what? 30 30. on va commencer alors le premier the first exercise d'accord on va écouter un dialogue we are gonna hear a conversation or a dialogue et on va choisir quelle est la bonne image we are gonna choose what is the right uh, image picture okay lara You're the first one, so listen carefully, d'accord? Oui. Très bien. Prépare-toi au DELF Prime. S'entraîner pour la compréhension orale. Regarde les dessins. Écoute les dialogues et coche la bonne case. Dialogue 1 Kilima Qu'est-ce que tu manges Une pomme. Une poire Non, mmh, une pomme et aussi des fraises. Qu'est-ce que Kilima mange Qu'est-ce que Kilima mange, Lara oh. Une pomme. pomme. Et quoi d'autre Un. Une pomme, c'est tout Quoi 1, 2 ou 3 Oui, 3 non. Juste wait your turn, Rokhaya. Non. This is the turn of Lara, ok So, Lara, 3. Pourquoi 3 3, 3. Alors, on va réécouter. Listen again and tell me why it's 3 or 2. Ok Listen carefully. D'accord Ok, d'accord. Okay.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 Une pomme et aussi des fraises. Qu'est-ce que Kilima mange Qu'est-ce que Kilima mange, Lara Une pomme et des De Non. Ça, c'est quoi ça Comment on appelle ça Qu'est-ce que c'est Cerise. Cerise. Cerise. cerises. Est-ce qu'elle mange des cerises <rire> Non. Qu'est-ce que c'est ça Comment ça s'appelle? Miss, yes, I know. Oui, Rokaya, Wait, Rokaya, Wait. Let's let Lara e try to, to find it. Les fraises. Des fraises. Est-ce que Kilima mange une pomme et des fraises? Trois, trois, trois. Très bien. Donc trois. D'accord. Rokhaya, le deuxième. Dialogue 2. Deux. Raphaël, tu aimes les mathématiques Oui, j'aime les mathématiques. Et la géographie Ah non, je n'aime pas la géographie. Qu'est-ce que Raphaël aime Quelle est l'image Qu'est-ce que Raphaël aime, Rokaia Deux deux. Euh, oui. Très bien. C'est numéro 2. Il aime les mathématiques, il n'aime pas la géographie. Et qu'est-ce que c'est ça Comment on appelle ça, Rokhaya? Les, les sciences. Les sciences. Très bien, les sciences. Très bien. Numéro 3. Numéro 3, Lana, tu vas répondre, d'accord Tu écoutes Dialogue 3 Emma, tu dors Mais non, je lis. Tu écris Mais non, je lis. Que fait Emma Que fait Emma Écoute encore. Lana que fait Emma Um, um, um, um. est-ce que tu veux réécouter do you want to listen again oui oui très bien on va réécouter Emma tu dors mais non je lis tu écris mais non, je lis. Que fait Emma? Alors que fait Emma Emma je, je lis. Je lis. Quelle est l'image? Hmm? Quelle est l'image? Which picture is it? <cười> Mm He -hmm. um, means reading, right? Oui. Um, La première image. La première image. Ici. D'accord. Première un. Très bien. La première image. La deuxième et le deuxième exercice. On va lire. The second exercise. We're gonna to read. And we are going to encircle what is in the list. Lara? Oui. Est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux lire la liste? What am I supposed to do? You're supposed to read the list. Lis la liste. Lis la liste. Okay. Bonjour pour demain et faut à porter. Apporter une trousse rouge, des ciseaux, une gomme, un carré vert. Merci la maîtresse. Très bien. Je vais relire. I'm going read again. For... Bonjour. Oui. Pour demain, il faut apporter une trousse rouge, des ciseaux, une gomme un cahier vert merci la maîtresse donc cédra quelle est oui. la première chose qu'il faut entourer what is the first thing we need to interpret? Euh, de lequel des de Ossa where where are you reading uh, Cedra Here no, no in the list. In the list yes this is the list Look this is the list Yeah I uh, I am reading des ciseaux Wait this des ciseaux des ciseaux des ciseaux Très bien très bien Cedra des Ciseaux, voilà. First thing we need to encircle des ciseaux. Très bien. Ensuite, Lara, la deuxième chose, the second, la deuxième. Mm. Des ciseaux. Non, des ciseaux. We did, we encircled already ciseaux. What else? Une trousse rouge une trousse rouge très bien une trousse rouge c'est la deuxième une trousse rouge très bien rokaya quelle est la troisième chose what did you say la troisième what else we need to encircle what you need to encircle in this list look you can read what is that Go. Une gomme. Où est la gomme Où est la gomme Numéro Number, un. Numéro 1 un. un. Très bien. Une gomme. Une gomme. On entoure la gomme. We encircle the gomme. Can you burn? Une gomme. Alors, Lana. Yes. <coughs> Lana, le quatrième. Oui. What, why is there a still pencil case c'est pas grave. It's not a problem. We don't have any pencil case here. Oh yeah, pencil case. Okay, because here it's written trousse rouge. So it's to see if you understood the color. D'accord euh, Rouge. Un cahier la vert. Lana un cahier vert. Quel cahier vert numéro combien <laughs> notebooks that uh, lequel 1 2 3 4 5 ou 6 6 um. très bien 6 donc voici six. les quatre affaires <coughs> que l'on a dans la liste these the four thing we have in the list la gomme, une trousse rouge, des ciseaux, un cahier vert. Cédra, dis-moi. Oui. qu'est-ce Que c'est ça Qu'est-ce que c'est un cahier. Oui. La couleur euh, Jaune. Jaune, très bien. Rokaya qu'est-ce que c'est ça This uh, is a black mark. En français? Un blanc. Noir. noir. D'accord. Ça peut être un feutre noir ou un stylo noir. It can be a black mark or it can be a black pen. D'accord? Mm -hmm. Un stylo noir ou un feutre noir. Très bien. Lara, qu'est-ce que c'est, les crayons. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un, un feutre ou un stylo? C'est quoi la couleur? Stylo. Stylo. stylo couleur. Quelle est yeah. la couleur? Rouge. Rouge. Très bien. Lana, qu'est-ce que c'est? Um, um, Une. Une trousse, une trousse, non une trousse ici, regarde ça, une trousse, la couleur bleu. bleue, une trousse bleue, très bien, la couleur est bleue, très bien, on passe à l'exercice suivant, we go to the next exercise, écris le numéro de l'instruction sous le dessin qui correspond, We are gonna write the number of the steps according to the picture. For example, prend une feuille en carton. Take a paper. Okay, a paper. It's number one. This image. Okay? Did you understand the exercise? Oui, vous avez compris. Oui, oui, oui, oui. Très bien. Rocaille, le deuxième. Lis deux. Oui viennent Les les dessine dessine le visage du loup. Oui. Et Avec un feutre noir. Dessine le visage du loup avec un feutre noir. Quelle est l'image 1 2 3 4 ou 5? 5. 5, c'est ça dessine. The one with the black marker. 4. 4. D'accord. Donc ici on va mettre 2. 2. D'accord 2. Lara numéro 3. Numéro 3. 3 colo oui. cologhi. Oui. Colorie la langue de le avec un feutre rouge. coloris la langue du loup avec un feutre rouge. Image numéro combien 1 2 3 4 5 3 3 Très bien. 3 coloris la langue, la langue du loup avec un feutre rouge. Très bien. Tedra. Oui. numéro 4. Lit numéro 4. Um, but... Des ciseaux. les Découpe les yeux du loup, découpe les yeux du loup avec des ciseaux. Quelle est l'image, Cédra? Numéro combien l'image? 4. 4, ça? Non, c'est... Je... Ça? Oui. Cinq, numéro 5. Oui, c'est ça. D'accord. Découpe les yeux du loup avec... Les ciseaux. Très bien. Lana. Lana. Oui? Et lis-moi la dernière. Colle la moustache, moustache de loup avec un tube de colle. Colle la moustache, la moustache, voilà c'est ça la moustache ici, du loup avec un tube de colle. La moustache, quelle est la moustache du loup Numéro combien Nana, c'est la première image. Hein? Donc numéro 5. Numéro 5. On colle la moustache du loup. D'accord? Oui. Très bien. Très bien. Le dernier exercice, the last exercise. On va lire et on va compléter. On va we are going read and we are gonna complete. OK? Donc Cédra, tu me fais oui. le premier. Vas-y, lis. Salut. Salut. À l'école, je. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Je Lis. Je lis. Je lis. Voilà, je lis. À l'école, je lis. D'accord? D'accord. Très bien. Rocaya, le deuxième et. Yes. Oui. je. je... The first letter is L. Yes, I'm gonna write it in uh, in English so you can understand the writing. Okay. Li. D'accord. Okay. Je lis. Très bien. Ensuite, le deuxième. Rokhaya. Rokhaya Oui. Quel est le deuxième Qu'est-ce qu'il fait uh, Comment on dit Miss, I don't understand what you, much, what you want me to do. You need to see the picture and tell me what he is doing so I can complete the sentence. What he is doing en français Qu'est-ce yeah. qu'il fait uh -huh. Uh, he is writing but you want me to say it in French. Oui. Je j'ai on fait. écrit. Oui, j'écris. J'écris. D'accord. J'écris. Très bien. Lara. Oui. Li, commence la deuxième phrase. J'aime comment on Les appelle English en français. Miss I know anglais. Très bien. En... Miss it's not with a devil. C'est comme ça, anglais. It's like that. We write anglais like that en français. Miss, uh, is that a W? Um, non, n, um, n, n. N. It's an N. OK? Très bien. J'aime l'anglais. Et je n'aime pas la Lana. Comment on dit ça? Je n'aime pas? Je n'aime pas Alain et... Um, géographie. Très bien, la géographie. La géographie. At the end, it's not Y, it's I -E. Géographie en français. Géographie, d'accord oui? oui Très bien. Tedra, j'aime les, comment on appelle ça Carottes. Les carottes, très bien. J'aime les carottes. Carottes. Carotte, on met un E, we put E, S, we put S at the end because it's more than one, okay, it's two carrots. But if it's only one, we put we put without the S at the end, d'accord? Carotte. Et je n'aime pas les rocailles, les tomates, Tomate. Tomate. très bien. Je n'aime pas les tomates. Très bien. Et le dernier Et toi, qu'est-ce que tu, Tedra, qu'est-ce que c'est ça mm -hmm. Qu'est-ce que tu... Comment on demande à quelqu'un How do we ask to someone if he likes something Qu'est-ce que tu... You don't know Lara Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Oui, dis-moi, Lana. Aime. Bravo, Lana. Qu'est-ce que tu aimes d'accord d'accord donc je vais vous lire le texte une dernière fois I'm gonna read it for your time. salut à l'école je lis et j'écris j'aime l'anglais et je n'aime pas la géographie j'aime les carottes je n'aime pas les tomates et toi qu'est-ce que tu aimes Gros bisous, Jonathan. Ok? Did you all understand? Oui? Oui. Très bien. On va ouvrir les devoirs. Oui. I'm going to let you see the homework. Les devoirs sont sur une page à part comme la dernière fois. The homework will be on another page as like last time. Ok? The first exercise, oui. you're going to tell me three hobbies you have. Écris les trois loisirs que tu as, ok? As This is you. gonna be on on the. It's gonna be on the um, mobile. Yes, it's gonna be on the mobile, not on the book, okay? ok? The second, we are gonna write the name of the sport under each picture. Écris le nom du sport sous chaque image, ok? And that's it. D'accord? D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? Non, non, tout va bien. Cédra, ça va? Oui. Lara? Non, non, la question. Miss, I have a question. Oui, Rocaya, dis-moi. Termine, Rocaya. How how do we say pink in French? In French. Rose. Pink in French, rose. Like that. Look, I'd like to see how we write it. Rose. D'accord, Okaya? Oui? Très bien. Alors, on se voit la semaine prochaine. I'll see you next week, ok? Ok. Très bien. Allez, au revoir. Au revoir, Cédra. Voilà. Au revoir, Lara. Au revoir, Lara. Au revoir, Okaya. Au revoir, Cédra. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir.